Je suis fluorescent. Je suis fluorescent. J'ai la propriété d'absorber la lumière. J'exerce un rayonnement d'une nature particulière sur moi les couleurs ondulent en gamme chromatique j'irise aussi dans la lumière noire c'est symptomatique je suis fluoroissante je suis fluoroissante le soir on m'aperçoit Près des résidences, j'effraie les champs, par ma simple présence, je fixe les regards et je montre les temps, j'observe une altération des comportements, je sais C'est féorissant, on me voit la nuit, je conduis phares éteints, je traverse le carrefour du vert, je passe au rouge. Dans le cinéma des faubourgs, je lis les scripts au fond des salles. Quand le métro tombe en panne, j'éclaire. Moi j'irise, je polarise, je solarise